Bonjour à tous, je vais démarrer du coup, euh, je vais vous présenter le stage que j'ai fait euh, ben, ici même à Dinafor pendant six mois qui portait sur euh, l'apprentissage par transfert pour euh, la reconnaissance euh, des forestière forestières et du coup que j'ai fait avec euh, Yousra, Nicolas et David. Euh, Alors, comme vous le savez, ben, la forêt est très importante pour euh, la planète, que ce soit pour son stockage de carbone, pour sa biodiversité, pour sa productivité ou encore pour son patrimoine culturel. Mais seulement depuis quelques années, on peut observer un affaiblissement des forêts, ce qui amène les gestionnaires à se questionner sur quelles sont les essences de peuplement qui vont être à privilégier. Et donc, pour ça, il est important de pouvoir cartographier les forêts. Et, on va... et du coup, pour ça, il y a beaucoup de méthodes qui ont été mises en place. Et je vais vous illustrer pour que vous compreniez la méthode qu'on a utilisée, nous, toutes les méthodes qui ont été mises en place auparavant. Alors, il faut savoir que la cartographie des forêts a démarré très tôt, avec notamment les cartes de Cassini, le cadastre napoléonien ou les cartes de l'état-major, qui étaient constituées de travaux de terrain qui étaient considérables, parce qu'ils pouvaient durer jusqu'à 60 ans. Et ce n'est qu'en 1950 qu'il y a eu la première, les premières photos aériennes ont permis de commencer l'identification par ordinateur et photointerprétation. Et c'est à ce moment-là que l'hygiène a demandé de faire une cartographie des essences de forêt et que euh, cela a permis d'être vraiment développé dans les années 2000 parce qu'il y a eu l'identification automatique des peuplements par segmentation puis photointerprétation. C'est-à-dire qu'en fait, on, on trouvait les différents polygones de forêt et ensuite, on disait à quel polygone quel polygone était quelle essence de forêt. Et dans les années 2010, il y a eu le développement du machine learning. Alors, il faut savoir que la base de données des forêts, elle est toujours faite par segmentation, mais qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour que justement, cette base de forêt soit maintenant faite par machine learning. Et grâce à la mise en place des satellites Sentinel-2, on a vraiment vu un grand bond en avant là-dessus. Parce que, en effet, ces satellites, ils ont vraiment de hauts potentiels, notamment grâce à leur haute résolution temporelle. C'est-à-dire qu'on a, euh, a des images tous les cinq jours. Et euh, en plus, ces images elles sont gratuites. Donc du coup, Ce qui fait qu'il y a eu vraiment une augmentation considérable du nombre d'études sur la reconnaissance d'arbres. Mais par contre, elles sont faites sur de petites surfaces géographiques. Et il y a eu peu de travaux sur les séries temporelles, ce qui du coup est vraiment dommage. Et en fait, c'est parce que du coup, ça demande plus de références terrain. Il y a une augmentation de la variabilité. En plus, les dates d'acquisition peuvent être différentes si on est sur une grande étendue géographique. Et en plus, il peut y avoir des effets biogéographiques. C'est-à-dire que, par exemple, une essence à une certaine zone, elle va répondre différemment à une autre zone. Donc, du coup, nous, pour passer à large échelle, en fait, on s'est demandé si l'apprentissage par transfert. Ça pouvait être une piste à suivre pour pallier au manque de connaissances terrain. Et pour ça, on va faire un focus sur le transport optimal. Donc, pour que vous compreniez tout ça, je vais un petit peu vous situer les différentes techniques que j'ai citées auparavant. Donc, tout d'abord, en commençant par l'apprentissage automatique, ça appartient à la famille des intelligences artificielles qui permettent de construire un modèle prédictif par apprentissage à partir d'exemples. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des algorithmes statistiques et en pré-détection, on va avoir des statistiques donc avec des, un apprentissage supervisé. On va fournir des connaissances à l'algorithme ou un apprentissage non supervisé par partitionnement ou clustering. Et donc, nous, dans notre étude, on se situe dans le cadre de l'apprentissage supervisé où on va fournir des étiquettes comme connaissances à l'algorithme, c'est-à-dire qu'on va dire si un pixel de l'image il appartient à, par exemple, la classe arbre, la classe sob. Et euh, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que... Donc, L'apprentissage automatique il est fait à partir d'algorithmes qui apprennent une tâche d'apprentissage, ce qui est la reconnaissance d'étiquettes sur des pixels inconnus, donc ici la reconnaissance d'essence forestière, sur un domaine d'intérêt, c'est-à-dire sur une région géographique à un instant donné. Et en plus, ils possèdent des hyperparamètres qui sont à calibrer pour minimiser les.. qui consistent minimiser les erreurs de prédiction. Et ça, c'est fait grâce à une grille de recherche. Et donc, il faut vraiment retenir ces différents mots que j'ai utilisés là, parce que je vais les utiliser ensuite dans toute la suite de la présentation. Et donc, du coup, quand on sait comment fonctionne l'apprentissage automatique, il faut s'intéresser à l'apprentissage par transfert, qui consiste donc à transférer les connaissances d'une tâche ou d'un domaine source vers une tâche ou un domaine cible. C'est-à-dire qu'en apprentissage classique, pour chaque tâche ou domaine source différent, on va avoir un système d'apprentissage indépendant. Alors que, en apprentissage par transfert, on va utiliser le savoir qu'on a sur la tâche ou le domaine source pour le transférer sur la tâche ou le domaine cible et donc avoir le bon système d'apprentissage. Et donc, Pour faire de l'apprentissage par transfert, il y a deux méthodes. Soit c'est le domaine qui est adapté, soit c'est la tâche qui est adaptée. Et nous, dans notre étude, on se situe dans le, domaine, dans le cas où c'est le domaine qui est adapté, parce que la tâche elle reste toujours la même, on veut classifier les espèces d'arbres. Donc cette technique s'appelle l'adaptation de domaine. Et il y a différentes approches possibles qui sont donc, par exemple, adapter les classifieurs, avec des approches non supervisées ou, des, ou de l'apprentissage actif ou active learning, ou alors de l'adaptation de données avec de la sélection des variables invariantes ou adapter la distribution des données. Et donc, cela euh, consiste, en fait, pour adapter la distribution des données, à rendre les données sources et les données cibles comparables. Et C'est ce qu'on appelle le transport optimal. Et donc, c'est cette technique-là précisément qu'on va utiliser dans, dans notre étude. Le transport optimal, qu'est-ce que c'est Ça consiste à transporter une distribution source vers une distribution cible pour qu'elle se ressemble. Ça a été euh, tout d'abord formalisé par Gaspard Monge au XVIIIe siècle comme étant le moyen le plus économique pour transporter des objets. Et ça, ensuite, c'était repris par Léonid Pordorovitch à des demandes militaires. et Il est vraiment aujourd'hui au cœur du traitement euh, d'images et du machine learning. Donc, ça utilise quoi Ça utilise des algorithmes de transport et euh, ça utilise des données sources. C'est là où on a le plus de connaissances et des données cibles. Là, où on a le moins de connaissances. Donc, pour que vous compreniez ce que c'est, je vais vous illustrer ça avec un exemple simple. Donc, ici, on a une espèce euh, sur deux zones différentes qui a donc une réponse spectrale différente à cet indice de végétation. Et on peut voir en fait qu'après transport, l'algorithme va avoir servi à faire en sorte que les deux distributions se ressemblent. Donc, après, du coup, vous avoir fait cette mise en abîme, je peux vous expliquer les objectifs de mon stage qui ont été tout d'abord euh, d'évaluer la capacité à transférer. Un modèle appris d'une zone à une autre en comparant avec et sans transport optimal. Et pour ça, on a fait un transport spatial et un transport temporel. Donc, le transport spatial, c'est-à-dire que c'était sur deux zones différentes à un même moment, alors que le transport temporel, il était sur la même zone, mais à deux moments différents. Ensuite, on a cherché pour ça à calibrer les hyperparamètres des algorithmes de transport à l'aide d'une grille de recherche. Et tout ça, en fait, on l'a fait en, en, en, en développant une bibliothèque spécifique à l'utilisation du transport pour la télédétection et cette bibliothèque, elle a été implémentée en Python. Donc maintenant, je vais pouvoir vous parler de la méthode qu'on a utilisée pour faire ces objectifs. Alors, Avant, je vais vous présenter quelques notions importantes sur le transport optimal pour que vous compreniez bien la suite. Donc, Si on prend une image source et une image cible avec trois bandes, une bande rouge, une bande verte, une bande bleue. En fait, sur ces images, on va avoir ce qu'on appelle des pixels référencés qui vont avoir une distribution donc, XS pour la source et XT pour la cible, qui est en fait la représentation de ces pixels sur leurs valeurs euh, sur, leur valeur sur les bandes rouges, vertes et bleues. Et ensuite, ils ont aussi des étiquettes, YS pour la source YT pour la cible, où en fait, on va pouvoir dire du coup que ce pixel-là il appartient à la classe neige, celui-là à la classe montagne et celui-ci à la classe arbre. Et cet ensemble, XS, YS, XT, YT, ça constitue le jeu de données. Du coup, maintenant, je peux vous expliquer la place qu'a eu le transport optimal pour l'apprentissage dans notre étude. Donc, pour un exemple simple, où on a une image source et une image, une image cible, on la transporte à l'aide d'un algorithme de transport pour avoir l'image source transportée. Et c'est cette image source transportée, qui donc ressemble à l'image cible et sur laquelle on a toutes les connaissances, qui vont être utilisées pour, euh, pour apprendre un modèle et ensuite faire la prédiction euh, sur l'image cible. Pour avoir donc, du coup, les étiquettes cibles prédites à partir de l'image source transférée. Voilà. Et euh, du coup, pour faire ça, euh, on a utilisé. Euh, ah, pardon, euh, j'ai oublié de vous expliquer du coup, que pour, euh, pour ça, on a aussi on a fait des grilles de recherche sur les algorithmes de transport et sur les algorithmes d'apprentissage. Et donc, je vais vous expliquer les algorithmes de transport qu'on a utilisés dans cette étude. On en a utilisé trois. Qui vont du plus simple au plus complexe, où le premier, c'est le, le transport euh, qui a été formalisé tout d'abord par Gaspard-Monge et qui' rovich qui consiste à faire un lien d'un point source vers un point cible. Ensuite, on a eu donc, ce transport à laquelle se rajoute la régularisation par l'entropie, où là, en fait, on peut avoir plusieurs liens d'un point source vers plusieurs points cibles. Et enfin, on rajoute à ça la régularisation par classe, où là, du coup, on a introduit ben, la notion de classe que je vous ai dit tout à l'heure où on peut avoir donc les étiquettes seulement en source ou les étiquettes en source et en cible. Et donc là, en fait, il va y avoir des liens qui vont être faits et certains liens vont être pénalisés s'ils n'appartiennent pas à la bonne classe. Et alors, il faut savoir qu'on a utilisé une bibliothèque Python, qui s'appelle Python Optimal Transport, où tous ces algorithmes sont déjà, euh, sont déjà implémentés et on les a utilisés directement dans notre bibliothèque à nous. Et maintenant, je vais vous expliquer les grilles de recherche qu'on a fait, qu'on a utilisées pendant cette, cette étude. Alors, il faut savoir que, du coup, une grille de recherche, ça consiste à trouver les valeurs optimales des hyperparamètres des algorithmes de transport et d'apprentissage en fonction de leur domaine d'application. Donc, je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un hyperparamètre A qui a deux valeurs, on va tester ces deux valeurs. Donc, on a un, système, un, un, un vecteur de valeurs à tester. Donc, on va d'abord tester la, la valeur 10 puis la valeur 20 dans notre algorithme. Ensuite, si on a deux hyperparamètres, là, on se retrouve avec un tableau à deux dimensions, ce qui fait qu'on a quatre possibilités à tester pour nos valeurs d'hyperparamètres. Donc, Du coup, il faut savoir que nous, on a fait, euh, un, des, donc, on a fait une grille de recherche pour l'apprentissage. On a utilisé euh, la, une grille de recherche qui est disponible euh, déjà sur une euh, bibliothèque euh, Python, qui s'appelle Scikit-learn. Et par contre, pour le transport, on a implémenté nous-mêmes euh, euh, deux grilles de recherche différentes. Et, euh, et donc, elles consistent soit à faire euh, un aller-retour. Et donc, du coup, là, on n'a pas besoin d'étiquette, soit on fait une grille de recherche par validation croisée avec étiquette. Et je ne vais pas vous détailler plus que ça, euh, plus que ça ici, euh, ces grilles de recherche. Donc, ensuite, ben, nous, ce qu'on voulait quand même voir, c'était voir l'apport du transport optimal pour l'apprentissage. Donc, du coup, il s'agissait d'évaluer la performance. Pour ça, on a d'abord calculé l'apport global sans transport. Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez du schéma précédent, on a juste en fait enlevé le transport et on a appris directement sur l'image source et on a prédit, donc, comme d'habitude, sur l'image cible pour avoir euh, l'OA avant transport. Et ensuite... On a, donc, ça, c'est le schéma, c'est exactement le même schéma qu'avant. Donc, du coup, on obtient euh, l'OA avant et après le transport et on va tout simplement faire une comparaison entre les deux pour voir si, du coup, il y a un apport du transport optimal pour l'apprentissage. Et ensuite, si on veut voir plus finement, on a regardé le F1 score de chaque classe. Et pour vous expliquer ce que c'est l'accord global et le F1 score, je vais vous présenter cette petite matrice de confusion. Donc, par exemple, ici, on a une. On a une un classement sur trois classes, la forêt, l'eau et le bâtiment. Et donc sur cette matrice, on a en colonne les, les classes prédites et en ligne les classes qu'il y a réellement. Donc ça veut dire que en diagonale, on a les pixels qui sont bien prédits et ensuite, en hors de cette diagonale, on a les pixels qui sont mal prédits. Et l'accord global, ça consiste tout simplement à faire donc la somme de tous les pixels bien prédits sur la somme de tous les pixels. Et le F1 score, c'est une moyenne harmonique qui va permettre de savoir la, le, le, la valeur prédictive pour chaque classe. Donc, ensuite, tout ce que j'ai dit précédemment, nous l'avons implémenté dans une bibliothèque Python, Potoc, si vous voulez, vous pouvez y avoir accès avec ce QR code. Et donc, il faut savoir que pour ça, on a travaillé en collaboration sur GitHub c'est-à-dire qu'on a, a créé deux branches différentes. On a créé une branche master sur laquelle on mettait toutes les versions stables de notre code. Et ensuite, on a, on a créé une autre branche développe pour laquelle on rajoutait toutes les fonctionnalités. Et donc, cette branche-là, c'est la branche qui n'est pas stable, mais c'est la branche de travail. Ensuite, cette bibliothèque elle dispose d'une intégration continue et de tests qui sont faits sur Travis. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire une nouvelle version, eh bien, en fait, on a, on a, nous avons implémenté des tests qui vont servir à dire, ok, la nouvelle fonction que vous avez, que vous, les nouvelles choses que vous avez implémentées dans la nouvelle version, elles ne font pas bugger le reste. Ensuite, on a aussi implémenté une documentation et des exemples qui sont disponibles sur e Docs. Alors là, c'est pareil, c'est fait automatiquement. C'est-à-dire qu'on. Le Read the Docs va sur notre lien GitHub et va trouver les exemples. Ça va permettre du coup d'avoir une bibliothèque d'exemples et de comment fonctionne la, la bibliothèque. Et enfin, elle dispose d'une installation via Pypey avec ces, cette ligne code juste ici. Et si vous souhaitez accéder à chacun de, à chacun de ces choses, vous pouvez tout simplement cliquer sur les icônes. E donc maintenant, je vais vous parler du cas enfin des cas d'application qu'on a fait pour notre étude. Alors, comme je le disais précédemment, on a fait deux transports, un transport spatial et un transport temporel. Donc, le transport spatial il était sur deux zones différentes, une au nord avec 1250 étiquettes par classe et une au sud avec 3850 étiquettes par classe. Et donc, ces classes elles provenaient de la base de données des forêts et de photo-interprétation pour une des classes. Il y, en avait, il y avait trois classes. Ensuite, euh, donc, du coup, pour la tuile Nord, nous disposions d'une série temporelle de 34 dates et donc de 340 bandes. Et euh, pareil pour la tuile Sud. Nous avons effectué le transport de, du Sud vers le Nord. Ensuite, pour le transport temporel, donc là, nous n'avions qu'une seule tuile avec euh, 1625 étiquettes qui, est, qui ont été faites via terrain. Et nous disposions de trois séries temporelles sur cette huile, une en 2017, une en 2018 et une en 2019, de 11 dates et euh, de chacune 11 dates avec 110 bandes. Et nous avons fait plusieurs, euh, plusieurs transports sur, cette, euh, sur ces dates-là, mais ici, je vais vous présenter seulement celles faites de 2018 à 2019. Donc, ensuite, nous avons effectué quatre scénarios différents où nous avons joué sur la fonction de transport. Et nous avons joué sur sa complexité. C'est-à-dire que le premier scénario, c'était celui de gaz par mange avec le transport le plus simple. Ensuite, nous avons rajouté pardon, la régularisation par l'entropie et enfin la régularisation par classe, où nous donnions, fournissions à l'algorithme seulement les étiquettes en source, puis euh, la régularisation par classe avec les étiquettes en source et en cible. Ensuite, nous avons fait, euh, et là, sur chacun de ces scénarios, la grille de recherche était faite... Euh, sur trois, sur trois valeurs différentes pour ces deux hyperparamètres. Au niveau des résultats qu'on a obtenus pour le transport spatial, alors on peut voir que seul l'algorithme le plus compliqué qui a fourni des étiquettes en source et en cible semble améliorer le transport. Mais après, il faut quand même soulever que les, la, diffé, la différence pour ceux qui n'améliorent pas n'est pas non plus énorme allant de seulement 1, 2 à 8 moins 2 à moins 8 Et on a aussi les temps qui augmentent en fonction de la complexité de l'algorithme. Et enfin, pour le transport temporel, on peut voir que cela a mieux fonctionné, avec un, le, trans, le transport qui améliore l'apprentissage de façon croissante suivant la complexité de l'algorithme. Et là encore, on peut voir que la, le temps, de, le, le temps de, de calcul augmente aussi en fonction de la complexité de l'algorithme. Alors maintenant, je vais vous présenter les matrices de confusion qui ont été obtenues avant transport et avec le, cet algorithme-là, donc de, avec les étiquettes fournies en source et en cible. Donc on peut voir pour le transport spatial qu'avant avant le transport, le robinier et le chêne sont les classes qui sont les moins bien prédites, alors qu'après transport, on peut voir qu'il y a une homogénéisation des classes, c'est-à-dire que toutes ces classes sont relativement bien prédites. Et ça, il faut savoir que c'est aussi quelque chose qui a été constaté avec les autres algorithmes, même ceux qui ne permettaient pas d'améliorer le transport. Pour le transport temporel, c'est la même chose. Ici, on peut voir que le boulot, le chêne, et le frêne sont des espèces qui sont assez mal prédites, et que par contre, après transport, on a vraiment eu encore une fois une homogénéisation des F1-scores, et que ici, toutes les classes sont relativement bien prédites. Donc, en discussion, ce qu'on qu a pu voir, c'est que pour le transport spatial, avant, la différenciation du chêne et du robinet était confuse. Et en fait, ça, c'est peut-être dû au fait que les étiquettes soient fausses, parce qu'elles proviennent de la base de données des forêts, et que comme le robinier et le chêne sont des espèces pionnières et qu'elles se situent en lisière, ben en fait, les pixels peuvent être confondus dans les polygones. Et ensuite, après transport, ben on peut voir que les étiquettes en source et en cible, elles fonctionnent. Enfin, quand on a les étiquettes en source et en cible, le transport fonctionne. Ce qui veut dire qu'une image qui est bruitée peut devenir de meilleure qualité pour cette tâche d'apprentissage. Au niveau du transport temporel, Là, on peut voir que le trans... on a pu voir que le transport, il améliorait l'apprentissage. Alors après, il faut un petit peu faire attention à ce qu'on dit parce que on a pu constater qu'il y avait une autocorrélation spatiale des étiquettes, c'est-à-dire que certaines étiquettes elles pouvaient provenir des mêmes polygones et ce qui peut induire un biais positif dans notre interprétation. Et pour la mise en commun, on a pu voir que pour le transport spatial et le transport temporel, on a une homogénéisation des classes après transport. Ce qui veut dire qu un chaîne de 2018, il n'est pas forcément reconnu en chaîne en 2019 et que le transport il a permis de pallier à ces différences de pixels. Et enfin, en conclusion, du coup, on a pu voir pendant cette étude que le transport il semble rendre possible la classification sur de grandes échelles et il peut aussi pallier au manque d'informations de terrain. Mais par contre, il est quand même assez difficile à prendre en main et il faut savoir que la source et la cible elles doivent avoir le même nombre de classes. Ensuite, on tient quand même à souligner qu'on a fourni une étude riche sur de grands jeux de données avec peu et beaucoup de classes, ce qui est vraiment la différence des autres papiers qui sont souvent faits sur de petits jeux de données avec peu de classes. Là, on propose les deux. Et en plus, elle est entièrement reproductible grâce à la bibliothèque Python que nous avons implémentée. Je vous remercie pour votre attention.